Salut, c'est Altyros, j'espère que vous informe, moi ça va, si vous m'entendez un petit peu souffler, c'est normal que je suis en train de, de courir, enfin j'ai fini là de courir, j'étais dans le, le stade communal de, donc de, de ma ville, comme tous les matins je me fais une trentaine de tours de stade, et j'ai voulu faire ce petit podcast parce que j'ai réfléchi à ça, à ça depuis deux jours, et ça m'a bien bien fait rigoler, c'est la fameuse affaire qui se passe avec les kartings qui ont roulé dans, le, dans la prison. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de l'affaire euh, ou qui ne vont pas regarder l'actualité ces derniers temps, euh, je crois que c'est la, la prison de Fresnes, hein, je ne sais plus, il hein, me semble, hein, je n'ai pas, pas, pas bien retenu le, le nom de la prison. Bon, enfin, c'est une prison qui est très importante hein, en France, où il y a tous les détenus les plus durs, donc hein, les viols, les tueurs, les braqueurs, euh, vraiment les, les, les plus durs, et ils se sont amusés à faire entrer une dizaine dizaine, je dis, hein, de karting, cest dire quoi oh oui, karting à moteur, avec essence et tout, hein, le vrai karting. Pour s'amuser à faire dans, le cours, dans la cour de, de la prison. Alors vous voyez une dizaine de détenus où ils se passent les voitures les uns les autres et ils s'amusent à faire du karting dans la cour de la prison. Et ça a été filmé par un détenu, je pense, qui d'ailleurs au passage, je rappelle que les détenus n'ont pas le droit d'avoir de téléphone portable. Donc rien que ça, déjà, en plus du karting, il y a une énorme faute de... De, comme ça de sécurité, hein, parce que si vous avez des téléphones, vous pouvez très bien organiser une évasion donc c'est interdit euh, formellement d'avoir un téléphone donc alors, euh, ils ont filmé ça et ils ont mis ça sur Youtube donc euh, ou sur les réseaux sociaux TikTok, enfin bref, quoi qu'il en soit ça fait tellement grand bruit que c'est remonté carrément au ministre de la Justice donc, qui est euh, euh, Dupont-Morett euh, qui est en charge de ça hein avec Darmana aussi. Parce que c'est est, est lui qui est. Je crois que Mines et Justices, c'est plutôt lui, ouais, c'est plutôt lui, Mines justice, et Justices, euh, mais Darmanais et Diplomoret, je ne sais plus de quoi ils s'occupent. Enfin, bref, ces deux-là sont incriminés dans, dans l'affaire. Mais comme à leur hasard, habitude, comme ce sont des. Je ne sais plus trop qu'est-ce qu'ils font parce que m'intéresse tellement pas ce gouvernement. C'est vraiment un gouvernement fantoche, des bâtards en puissance, que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je sais que les deux-là sont en cause. Mais comme c'est des pourritures de la pire espèce, comme les Macron et tout son gouvernement fantoche, les gars, ils disent Ah oh ben non, mais c'est pas nous, hein, n'oubliez pas rien. Donc lui, il a jeté la patate chaude à dupont -Maurice. Et du mauré tu dis, oh, bah, c'est pas moi, hein. c'est pas ma faute, hein. moi j'y suis pour rien. Hein. Sauf que j'ai travaillé dans la sécurité pendant 10 ans. Bon, je ne vous dirai pas de bon quoi exactement, parce que c'est personnel, et puis voilà. Mais je sais exactement <rire> comment ça fonctionne. Plus j'ai fait un séjour à l'armée, donc c'est exactement le même, la même procédure. c'est tu, tu ne bouges pas un crayon ou tu ne, tu ne bouges pas une chaise sans qu'il y ait au moins 10 personnes en amont qui ont signé le papier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je peux vous dire, moi, que pour faire rentrer des kartings dans la prison et, et organiser cette connerie, <rire> c'est pas simplement que le directeur de la prison, c'est un gros trou de balle et qu'il a signé ça, c'est que c'est monté jusqu'au ministre, au ministre de la justice, ministre de l'Intérieur. Donc, c'est obligatoire, obligatoire. Voilà, je crois que c'est lui, hein, c'est le ministre de l'Intérieur, je crois que c'est dupont moret et voilà, ministre de la justice, c'est Darmanin, un truc comme ça. C'est pour ça que les deux sont en cause. Et euh, donc obligatoirement ils ont signé le papier. Peut-être pas de leurs mains directement. Ça veut dire que c'est leur secrétaire, vous euh, savez, ils ont une secrétaire haut placé qui, qui, qui, qui leur apporte tous les dossiers, mais le dossier est passé sous ses yeux. Ça, ça veut dire que la, la, la décision, le chose, il le sait, c'est obligatoire. C'est obligatoire à, à 400% s'obliger. C'est-à-dire qu'ici, même s'il n'a pas signé le papier parce qu'il a trop de documents à signer par jour, les pauvres, vous rendez compte. Hein. Donc, c'est une secrétaire qui s'occupe de le faire pour lui. Ils mettent le tampon, ils signent comme ça. Mais, mais la décision, quand c'est important comme ça, vous pensez bien qu'une secrétaire ne va sûrement pas prendre la décision de faire ça. Et un, et un directeur de prison ne va sûrement pas prendre la décision de faire ça de lui-même. À moins que ce soit un malade mental en puissance à, à, à aliéner, mais sûrement pas. Donc, comme ils ont dit euh, l'opposition, qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des gros cons et des demeurés comme ils ont l'habitude de faire depuis 5 ans, c'est obligatoire, obligé. Et puis euh, je fais un parallèle, il y a un truc qui me fait marrer <rire> dans l'affaire. C'est que dans l'affaire Colonne, parce que vous savez que je suis corse, et que moi j'ai toujours soutenu ce type, malgré ce qu'il disait que c'était un assassin et tout, moi c'est pas vrai, ça a été un assassinat politique, parce que qu'il euh, devait dénoncer les trafics d'armes que faisait Sarkozy, euh, le fameux pré euh, ancien préfet qui et compagnie avec l'état français, qui faisait en Algérie, et comme il savait des choses, il en fait tu, il en fait... <rire> il en fait enfermé en prison et ensuite il en fait assassiner quand il, quand il devait sortir. Alors lui, il n'avait même pas le droit, il, il racontait, il n'avait même pas le droit d'écouter ses chansons corse en prison. Il lui interdisait ça, ou de lire des livres, des choses en rapport avec la Corse, il lui interdisait hein, carrément. Et les autres bâtards qui sont des violeurs, des braqueurs, des tueurs et ce compagnie, eux ils font du karting. Non mais faut arrêter les conneries. Déjà, faire du karting dans une prison, il faut vraiment avoir un au casque je sais même pas qui, qui c'est qui a pu avoir cette idée à la con de faire ça, on est dans des maisons d'arrêt, et là pour purger ta peine, et ensuite te réhabiliter, enfin du moins on ne personne, c'est des conneries, mais enfin, au moins tu purges ta peine, eux ils font du karting. Alors les mecs ils ont trois repas par jour, salle de sport, euh, douche à gogo et tout, et maintenant en plus ils ont du karting. Je vous dis, bientôt ça, ça vaut plus la peine, ça vaut plus le coup d'être en taule que d'être en, en, en liberté. Ah c'est vrai, avec les impôts, la vie qui est chère, vu on trime comme des connards quand on fait des boulots qui ne nous intéressent même pas, on est obligé de, de payer des impôts de malades, et des pleins d'essence des, des à, à, à 100 euros le plein, et compagnie, euh, et eux ils sont là tranquilles, ils font du karting. Et attention, quand ils font du karting comme ça, c'est sur vos impôts. Hein. Parce que ça bouffe hein, en essence, ces bagnoles-là. Hein. croyez pas que c'est gratos, hein, ça ne fonctionne pas l'énergie solaire. Hein. Donc voilà, pour vous dire, que des conneries comme ça et comme ce sont des gros incapables et des gros vendus de l'extrême, ce gouvernement, au lieu de porter la responsabilité de ce qu'ils ont fait, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils accusent les autres. Voilà. Alors ils accusent l'un, l'autre, ils disent « non, non, c'est pas moi, chacun se balance la patate chaude ». Mais comme toujours, avec toutes les casseroles qui se traînent, ce gouvernement depuis 5 ans, et maintenant ça fait ça, ça n'a même pas commencé qu'il s'entraîne déjà une bonne dizaine, et ben voilà, encore une nouvelle connerie de plus à, à, à mettre leur tableau de chasse. Alors pour ceux qui ont voté Macron, quoique sur cette chaîne, je ne pense pas qu'il n'y qu ait beaucoup qui l'ait fait, parce que vous savez qu'on est vraiment contre le gouvernement Macron à 100%. Et tous ceux qui, qui me soutiennent, enfin tous ceux qui suivent la chaîne, mais ceux qui ont eu le, le, la connerie de voter pour ce type, voilà, voilà pour qui vous avez voté. Voilà. Après, je m'en fous du bord que vous êtes. Hein. Mais au moins, ne votez pas pour ce, ce gros trou de balle. Et ne soutenez pas cette, cette pourriture finie. <rire> j'aurais pu faire un autre podcast. Par exemple, j'aurais pu vous parler en plus, euh, en plus de ça. Vous parler par exemple du maire de, de Lyon, je ne sais plus quelle une grande ville qui est partie en, en Ukraine, dans Zelensky pour dire qu'il va accueillir énormément d'Ukrainiens et leur donner travail et tout, et leur donner des logements. Alors d'un côté, il y a Macron qui veut couper le, le RSA de, dès le mois de septembre. Enfin, il va commencer à faire des, des tests dans cinq, cinq départements. Et couper le RSA à des pauvres personnes qui s'en sortent peut-être déjà pas, qui n'ont même pas de boulot. Surtout qu'il va commencer dans le nord, et la Marne, et je ne sais plus trop où. Là, il n'y a vraiment pas de boulot du tout, il n'y a rien. Il va leur couper le RSA. Alors que les pauvres ils s'en sortent déjà pas, par contre de filer du boulot ensuite aux ukrainiens, alors que c'est même pas des ressortissants français, ils ont même pas payé d'impôts, rien du tout, et des logements, ça par contre a pas de problème. Je dis c'est vraiment du n'importe quoi, c'est à mourir de rire, c'est vraiment des, des, des salopards d'extrême ce, ce, ce gouvernement. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui m'étonne. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Quand j'ai vu le truc du, du karting, j'ai pas été choqué, j'ai pas dit putain c'est quoi ce truc Non, non, ça franchement il n'y a plus rien qui m'étonne. Je suis resté complètement impassible. J'ai rigolé jaune j'ai regardé intérieurement pour dire moi, regardez-moi ce, ce gouvernement tout du cul. Regardez-moi dans quel détail est la France. J'ai de, de, de tout temps, de, de, depuis le général de Gaulle jusqu'à. jusqu'à Chirac, des conneries comme ça, il n'y en, en avait jamais eu. La merde est arrivée à partir de Sarkozy. Hein. Sarkozy, Hollande, c'est en fleur de Macron. Mais euh, voilà, il n'y avait, avait jamais des conneries comme ça. Enfin, pas de, des choses aussi graves que ça. Là, c'est à mourir de rire, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, la prochaine connerie. Je veux dire, euh, bientôt, ils vont organiser quoi des, des barbecues, quoi qu'ils le font déjà il paraît Dans certaines prisons, ils organisent carrément des barbecues au sein même de la, de la prison. Ils se, font, ils se font livrer carrément tout le nécessaire par-dessus les murs, on leur jette des choses. Et la dernière fois, ils avaient fait carrément un barbecue. C'était de la prison à côté de Marseille. Enfin, je sais plus, je crois que c'était un truc comme ça. J'ai vu un reportage, je vais mourir de rire. C'est du n'importe quoi. Les mecs, ils n'ont plus rien à foutre. Donc, pour vous dire, hein, là, faire entrer des cartings comme ça, c'est que c'est même pas qu'il y a des complices dans la prison. C'est clairement le directeur lui-même qui, qui a dit amène. Mais il a demandé l'autorisation, euh, comme ça s'appelle, du préfet, de la régi... de la... du département. Le préfet a fait monter ça à la... À, comme s'appelle au ministre de l'intérieur la, de la, de et le ministre de l'intérieur, à S'obliger, s'obliger. obligé. n'écoutez pas les conneries du gouvernement, c'est obligatoire. N'écoutez pas cette salope de Dupont-Moretti, qui est un pourri de l'extrême, qui était, un, qui était un, un avocat véreux qui passait son temps à défendre que des, des, des voyous. Euh, c'est ça son, son, son, son gain pas C'était ça son type, ce type-là. C'est un, un voyou de l'extrême. N'écoutez pas cette pourriture parce que c'est facile à comprendre. Hein. Je veux dire, quand tu te bon, rappelle que quand j'étais à l'armée quelquefois des trucs à la con, mais des trucs vraiment merdiques à l'extrême, on devait par exemple, euh, je sais pas moi, on devait prendre une Jeep, euh, ça s'appelle pas des Jeep, ça s'appelle des P4, sur le taux sur de l'armée, on devait prendre un P4, putain, on devait, on devait faire signer ça au chef de corps, le chef de corps devait demander ça au lieutenant, le lieutenant non, non, demandait ça au capitaine, et, et putain, mais on s'en sortait plus c'était des trucs de fou comme ça, Vous voulez prendre par exemple même un FAMAS, il fallait montrer que l'arme elle n'était pas, pas déplombée, plombe, il plombe là avec un machin, au niveau de... là vous, vous chargez quoi. Le chien. Et euh, on, devait, on devait montrer ça, euh, on devait, euh, comment s'appelle, faire signer des papillons, on s'en sortait plus quand même, à la fin on disait mais putain on peut même pas bouger. Alors vous pensez bien que faire rentrer des quartiers dans une prison, non mais il faut arrêter les conneries, c'est obligé, c'est obligé. Les Gens qui croient le contraire, c'est que vous êtes vraiment, vous excuserez, vous êtes vraiment des neuneus. Ah ouais, vous êtes vraiment des neuneus. Si vous croyez le contraire, vous êtes des neuneux. Non, non, non, c'est obligé, c'est obligé. Même quand j'étais dans la sécurité, je me rappelle, euh, tu, tu, tu peux rien foutre. J'ai travaillé dans des dans postes assez importants, je surveillais des chantiers et tout, et pourtant, euh, ce ne sont que des gros chantiers. Mais je vais dire, mais bon, je t'ai oublié de faire signer des papiers et tout. Euh, les chefs d'équipe, les machins et tout, pour montrer qu'il y avait telle personne qui était rentrée de. Alors, on pu finir, On ont finir. Alors, vous pensez bien, vous pensez bien que dans les prisons, tu, tu rigoles, c'est hyper sécurisé. Et là, tu toute la vie de la société, tu as les pires crapules, les pires pourritures de l'extrême. Et tu vas leur faire rentrer des, des cartings comme ça sans autorisation, mais tu plaisantes. C'est impossible. C'est de la connerie. Bien sûr que bien sûr dupont moretti est-il au grand. Bien sûr qu'il est mais comme eux, on est gouverné par des salopards, disons qu'on va souffrir encore pendant 5 ans à cause de, de, de, de couillons et de pourriture pour rester polis, qui l'ont réélu. Mais euh, voilà, on va, on va trinquer pendant 5 ans, on va se choper une criminalité de malade. D'ailleurs, les chiffres de la criminalité sont tombés. Hein. Non, là, 75% de la population sont en colère, ils sont vraiment contre le gouvernement Macron par rapport à l'insécurité. 75%. Donc ça a augmenté. Hein. On était à 60, pas à 75% donc voilà 75% de la population maintenant ils sont carrément en colère et contre l'insécurité ils disent qu'il y a une insécurité de malade en France et lui autre il va faire rentrer encore plus d'Ukrainiens en France à mort et puis là il est parti en Algérie donc il va signer des accords avec l'Algérie pour faire rentrer énormément encore de, de personnes de là-bas 100 000 personnes, sais pas que je suis contre eux mais quand il n'y a pas de boulot on favorise d'abord les français il n'y a pas de boulot que vous n'allez pas faire rentrer des étrangers euh, s'il n'y avait déjà pas de boulot euh, chez soi. Hein. Donc c'est vraiment ridicule. Et ces gens-là, ne trouvant pas eux-mêmes du boulot, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tomber dans la criminalité. Et voilà comment les chiffres de la criminalité augmentent. Ce n'est pas que le type que vous faites rentrer d'un pays soit un criminel, ou que sa race, comme on dit, soit un criminel. Je ne suis pas de l'extrême droite à remonter ce genre de conneries. C'est simplement qu'il le devient criminel. Parce que vous lui faites miroiter des conneries, qui n'existent pas, ce type ensuite ne trouve pas de travail, et il, tombe dans la... il tombe dans la précarité, il devient criminel donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment le gouvernement de, de, de cloche. Gouvernement de cloche, euh, et, et c est, c est, c est, disons que c'est tellement un gouvernement de pourri qu'à la fin, il n'y a plus rien qui vous étonne. Ça devient une espèce de lassitude morbide, on est là, on, se, on est complètement comme des ballons crevés. Quoi. On n'a plus de réaction, euh, des conneries comme ça maman ça... Ça aurait fait grimper au rideau tout le monde, quoi. Tout le monde aurait dit, mais putain, c'est quoi ce truc Là, les gens, ils sont là, ils disent... C'est sûr, ça les dégoûte, mais ils, ils ont l'habitude, maintenant. Ils ont l'habitude avec ce bâtard. C'est le genre c'est genre d'habitude, maintenant, que les gens, ils disent... Euh, putain, c'est aberrant, mais qu'est-ce que tu peux faire Moi, je suis allé au docteur, la dernière fois, j'ai accompagné ma mère parce qu'elle devait se faire euh, examiner le pied. Et il y avait, justement, un... un, un Comme s'appelle, plein de gens à la, à la salle d'accueil, ils étaient tous contre le gouvernement Macron, enfin en grande majorité, et ils étaient curés, mais ils disaient « qu'est-ce que tu peux faire Tu vas voter pour qui ?» L'extrême droite, c'est devenu des vendus de merde à la con. Il se sent, on a vu, ils sont se complètement avec Macron parce qu'il il a dû leur promettre des places, ou faire des choses, donc ils ont tourné leur veste complètement. La droite, c'est l'arrière-cour de Macron, c'est tous les pourritures d'armes, comme ça s'appelle, euh, euh, merde, j'ai oublié le, le, le nom de ce connard. Euh, L'autre qui ne savait même pas combien ça faisait un hectare. Euh, ah, j'oublie. Bref. Et c'est que, de, que des gars de la droite, en vérité. Hein. Les, les, les, souvent les ministres de Macron. Après, vous avez la NUPES. Ouais, qui, qui, qui bloque certains textes. Mais en, en majorité, on sent que ce n'est pas vraiment des gens sincères. Donc vous allez voter pour qui Vous allez voter pour qui Vous avez vu pour qui voter Alors les gens s'abstiennent. Et après, le peu de ducs qu'il y a en France, le peu de, de gens qui n'ont plus du tout de cervelle, qui sont lobotomisés, nourris à coups de BFM TV et d'autres conneries, souvent des, des, des gens retraités qui ont, qui ont les moyens et qui s'en foutent pas mal que les autres crèvent devant eux, et ils votent pour ce connard. Et c'est comme ça qu'il arrive à passer. C'est comme ça qu'il arrive à passer, c'est comme ça qu'il arrive à faire d'autres mandats. Ah, c'est voilà, on est plus ni moins. Et après, on se récupère une France qui est dans un état catastrophique et qui rampe par terre. Et là, ça fait 5 ans qu'on a ce type. Et là, on va se le taper 5 ans de plus. Ça va être une catastrophe absolue. Une catastrophe. La criminalité va crever le plafond. Pourquoi Parce qu'il y aura plein d'Ukrainiens en France. Et eux, c'est des gens-là. Ils en ont rien à foutre de ce pays, de la France. Donc, ils vont voler à mort. Ils vont agresser, violer et compagnie. Vous allez voir. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Suède et la Finlande, depuis qu'ils ont, ils ont accueilli des des Ukrainiens et d'autres nationalités, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, des migrants, il paraît qu'ils ont une explosion de violence, de criminalité, de vol, de viol. alors qu'avant c'était un pays qui était le plus calme du monde. Ils, carrément, ils ne ferment même pas leurs portes. Donc il y aura une explosion de criminalité encore plus. Au niveau des gens qui ont qui rompu le RSA, ne euh, croyez pas qu'ils vont rester la gueule ouverte à crever de faim, ils vont aller voler piller dans les magasins et tout. Euh, il y avoir ça. Et puis, etc., etc. Vous allez voir, hein, ça va être une catastrophe absolue. Il va nous faire 500 milliards de dettes de plus. En plus, ce connard, il faut savoir une chose, c'est qu'il a, il a, il a, il a la guerre en Ukraine. Il a fait un sous-entendu aux Français qu'il va falloir qu'ils subissent le, le truc, le prix de la liberté. Enfin, je ne sais pas quelle connerie il a sorti, ce gros timbré. Donc les gens, déjà, ils n'auront plus de chauffage, plus rien hiver là. Dès là, là d'estiver là, ils vont se retrouver vraiment dans la merde. De plus, si la guerre devient totale, parce que là, ça commence à merder de plus en plus, il va faire On va savoir ce qu'il va faire, s'il ne va pas faire une mobilisation générale pour la guerre. Ne rigolez pas parce que ça nous nez Parce qu'il n'y a pas que cette guerre-là, il y a aussi la guerre avec Taïwan qui se prépare. Et la Chine est de plus en plus pressante. Et les états unis ont dit que cette fois-ci, ils interviendraient militairement. Et s'ils interviennent militairement, nous, on intervient nous aussi. Ça va faire une grosse guerre mondiale. Donc euh, là, ça, les gens ne s'aperçoivent même pas, ils sont en train de vivre en rigolant comme ça, mais en vérité, on est vraiment sur deux grosses poudrières énormes qui vont nous péter à la gueule. C'est déjà la guerre en Ukraine qui risque de dégénérer méchamment parce qu'ils sont à côté des centrales nucléaires, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train d'attiser Poutine de plus en plus. Et ce gros abruti de Macron, lui, il est comme pour les Américains, il fait n'importe quoi, c'est un type immature et dangereux. En plus, il y a la guerre avec Taïwan qui est en train de se préparer. Ils sont en train de d'amener de, de, leurs pièces, comme on dit, de plus en plus. Et là, ça va être Chine-Russie contre le reste. Ah, putain, je vous dis pas. Hein. On va bien trinquer encore. Vous pouvez serrer la ceinture encore bien comme il faut parce que les restrictions, voire même les guerres, les guerres totales ou de la mobilisation générale, ça va y aller. Donc, pour vous dire, hein, ça va être un gouvernement qui va nous plonger dans la détresse et dans la, dans la, dans la ruine. Ça va être la ruine de la France. Je ne sais pas si vous avez de l'argent placé sur, votre, sur des comptes et tout, vous avez intérêt à vite investir dans l'immobilier, ou alors vous achetez quelque chose, ou peu importe, mais de vite retirer vos argents des comptes, parce qu'il va y avoir un crack mais rapidement, voire même ils seront tellement dans la merde qu'ils vont devoir piocher dans les comptes des gens, dans les PEL et tous les autres placements, pour pouvoir renflouer les caisses. C'est ce qu'avait dit un ministre un jour de Macron. Après, il lui a envie de se faire mes gueule. il a dit, qu'est-ce que tu dis, arrêtez pas ça, parce qu'après c'est pas bon. Mais il avait fait sous entendre que si vraiment, ils appelleraient ça impôt euh, euh, patriote. Voilà. voilà, ils avaient déjà prévu le nom. Donc c'est déjà dans les tiroirs. Hein. Donc c'est pour ça. Hein. Moi, je vous dis, ça c'est le genre de gouvernement euh, bananier qui va nous foutre dans une merde alors terrible. Parce qu'on est déjà. Hein. Mais là, ça, on va vraiment tomber complètement dans, au, fond du, au fond du seau, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous ai donné un avis. Ça ne tient qu'à moi, hein. c'est qu'un avis, hein. C'est les podcasts que je fais régulièrement. Bon, je, je, je précise parce que pour ce livre parce que j'ai beaucoup, beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés. J'en ai pris au moins une trentaine en, en deux semaines. Euh, donc voilà, c'est des podcasts que je fais. Hein, c'est une, une chaîne de moto, mais on a aussi un, un fort, euh, comment on dit... Euh, on parle beaucoup de politique aussi sur la chaîne, ça m'intéresse. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'aime bien parler avec vous. Donc, ce n'est qu'un avis, donnez-le vôtre, hein, toujours avec le respect. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie pour vos abonnements. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Bah, pour le référencement, hein, c'est ce qui compte. De, de vous abonner. Parce que je vous explique rapidement, après, je ne vais pas être trop dépassé. Euh, L'algorithme YouTube est un des algorithmes les plus débiles qui soient. C'est que si plus d'abonnés, plus es visible. Euh, dans dans, dans, dans, dans les, les suggestions de vidéos et dans les vidéos. C'est con. C'est pour ça que ma chaîne de survie a du mal à être vue. Bon, elle a que 2-3 mois, mais... Elle a du mal pour la sonnerie faire des vues. Pourquoi bah, Simplement parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est ça. Même si ta, ta, ta vidéo est impeccable, même si elle est bien faite, même si tu mets bien les mots-clés, ce que tu veux, dans, tu références bien ta vidéo, si tu n'as pas le nombre d'abonnés suffisant, bah, tu ne montes pas. Enfin, ça, quand La mienne, euh, je, mes, mes vidéos sont quand même bien visibles, et j'ai voilà, de plus en plus d'abonnés, j'ai au moins une trentaine par semaine. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Enfin, C'est aussi ça beaucoup, enfin, beaucoup, beaucoup. On se comprend, j'en ai mis 720, je crois. Ouais, beaucoup, voilà c'est relatif, mais je veux dire euh, voilà, dès que vous dépassez les 1000 vous êtes plus visible, l'algorithme type il dit, ah elle a dépassé les 1000 abonnés, non c'est bon c'est cool, donc c'est con je sais, mais bon, c'est comme ça voilà, écoutez, je vous souhaite bonne continuation et je vous remercie, ciao ciao